Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. L'idée principale derrière l'inventaire physique est de pousser le joueur à faire des choix qui seront très importants en fonction de son style de jeu et avoir un impact sur sa façon de jouer en groupe où l'un des joueurs pourra se retrouver à transporter tout le matériel médical tandis qu'un autre aura toutes les munitions. Fini donc l'inventaire global accessible n'importe où et n'importe quand. Mais finit aussi le gestionnaire d'objets. Tous vos objets sont accessibles depuis votre inventaire local, et bien que très grand, il ne sera pas infini, et est de base lié à votre habitation. Dès que vous poserez le pied sur une zone, par lissard par exemple, vous aurez accès à l'inventaire local de la zone. En appuyant sur I, vous aurez donc deux fenêtres qui s'ouvriront, l'une représentant votre personnage et l'autre l'inventaire local. Votre inventaire local, par défaut, sera directement lié à la zone d'habitation que vous choisirez en vous connectant au jeu, de la même manière que votre point de réapparition, mais ne sera pas transféré ailleurs si vous vous déconnectez dans une autre ville. De la même manière que l'inventaire local, les vaisseaux posséderont leurs propres inventaires. Si le vaisseau a un intérieur, il vous suffit d'y entrer pour y avoir accès. Évidemment, plus le vaisseau est gros, plus l'inventaire est grand. Et tout comme pour votre personnage, il vous suffit de faire un drag and drop entre l'inventaire local et votre véhicule pour transférer vos objets. Ce qui permettra d'ailleurs de les déplacer d'un endroit à un autre. Si le dit vaisseau ne possède pas d'intérieur, vous pourrez accéder à son stockage depuis un compartiment extérieur. Les inventaires externes peuvent exister de différentes manières. Il peut s'agir d'une caisse posée au sol quelque part, d'un coffre de récompense et même d'un cadavre. Vous pourrez dorénavant interagir avec les corps que vous trouverez en jeu pour y récupérer du matériel. Pour finir, le stockage le plus petit qui soit est évidemment votre propre inventaire personnel, qui représente les objets que vous transportez sur vous. En 3.15, les sacs à dos seront des pièces indépendantes que vous pourrez ajouter à votre équipement de base. Toutefois, les armures et les sacs auront des tailles qu'il faudra respecter. Une fois que nous avons dit tout cela, reste la question de savoir comment retrouver tous les objets que vous possédez à travers le système. La réponse est l'application Nicknax. Cette application vous permettra à tout moment de savoir exactement où est chacune de vos possessions. Comme toujours, ce que nous aurons en 3.15 n'est qu'une ébauche du système final, qui est une représentation symbolique des casiers et de la physicalisation totale de Star Citizen.